Diallo a choisi. Le défenseur du PSG, ancien capitaine de l'équipe de France Espoir, évoluera avec le Sénégal mais devra attendre la prochaine fenêtre internationale pour connaître sa première cap avec l'équipe d'Aliou Cissé. Après 53 matchs avec les sélections françaises, dont plus d'une dizaine en tant que capitaine de l'équipe de France Espoir, le défenseur parisien Abdou Diallo, 24 ans, a décidé de répondre favorablement à l'appel d'Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais. Après plusieurs mois d'échanges, l'ancien monégasque a a fait son choix ces derniers jours. Ce qui veut dire que le sélectionneur sénégalais a réussi à convaincre le joueur du PSG compte tenu de la décision des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la prochaine trêve internationale, Diallo ne pourra pas honorer une première cape avec le Sénégal lors de ce rassemblement. Mais ce report ne changera pas la décision finale du défenseur polyvalent et sa décision de porter le maillot du pays d'où sont originaires ses parents. Il est temps de rugir à tuiter le joueur du PSG allusion au surnom de la sélection sénégalaise, les lions de la Terenga. La carrière chez les Bleus de Diallo aura été marquée notamment par ce rendez-vous raté lors de l'Euro Espoir 2019 où, capitaine de sa génération, il n'avait pas pu accompagner ses coéquipiers en Italie en raison d'une opération. Dans cette sélection sénégalaise, Diallo rejoindra son coéquipier Idrissa Gueye, les stars Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, mais aussi deux anciens bleuillés, nouvellement appelés le défenseur monégasque Fode Balotouré, 24 ans, et le milieu de l'Aister, Nampalis Mendy, 28. <tousse> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Merci> uh, hey, hein? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah! Rick sis!